Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un témoignage sur euh, le maître spirituel Logoso depuis Péné. Il m'a aidé dans des moments difficiles dans mon vie, ouais, c'est ça. Euh, il aide les personnes qui souhaitent tomber enceinte des envoûtements, la fertilité, contre la sorcellerie, euh, des personnes qui souhaitent gagner des procès et euh, spirituel Depuis béni son numéro de téléphone est de 90 59 64 70. Oui, maître Dugosso depuis j'étais Je te salue de passage. Merci.